Les beaux jours arrivent et les vacances approchent. Que ce soit pour se dorer la pilule à la plage ou respirer un grand bol d'air pur à la montagne, on aime garder le contrôle sur ce qui se passe chez nous et surtout laisser notre domicile en sécurité. Des solutions pour surveiller son domicile à distance, il y en a plusieurs, mais j'ai testé la bonne solution de surveillance performante et non intrusive que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est parti Cette solution performante de surveillance porte un nom, Kiara. Kiara est le résultat de plusieurs années de travail pour atteindre un objectif, rendre la protection domestique accessible à tous. Le système d'alarme connectée Kiara, que je vais vous présenter juste après, comprend 5 objets intelligents développés en France et commercialisés à prix juste, avec deux types de services, deux types d'abonnements sans engagement, pour rendre la télésurveillance accessible à tous comparé à ce qu'il existe Actuellement sur le marché. En effet, où Chiara va se distinguer de ses concurrents, c'est qu'elle va vous proposer un pack d'objets pour surveiller votre domicile à petit prix, à prix juste. Pour 99,90 donc moins de 100 euros, vous allez avoir le pack essentiel qui va comprendre. Tous les produits dont vous avez besoin pour une surveillance performante. Pas besoin de prendre rendez-vous avec un installateur. Les produits s'installent facilement et même sans faire de trous. Ce qui est parfait si vous êtes locataire. A cela s'ajoute une offre très transparente. Deux abonnements sans engagement. Un avec télésurveillance à 19,99€ et un sans télésurveillance pour que vous vous gardiez le contrôle, vous êtes averti si il y a un souci à 9,99€. Ce qui, si vous vous renseignez un petit peu sur les offres concurrentes, hein, les grandes offres des grands acteurs de ce secteur de la télésurveillance de domicile, vous allez voir que les prix sont complètement cassés avec Kara. Donc, on a vraiment un produit, un abonnement, une offre accessible à tout le monde. Voilà pour ce qui est de la petite présentation de Kiara. Maintenant, on va découvrir ensemble les objets qui sont disponibles dans ces packs. Et bien entendu, je vais vous montrer comment l'installation est simplissime. Et surtout, comment on peut après contrôler tout ça et surveiller tout ça avec l'application. C'est parti Regardons ce que nous allons trouver dans le pack à 99,90€, le pack essentiel de Kiara. Là, c'est les gros éléments, les principaux éléments que vous allez avoir dans ce pack, ce pack qui vous permettra déjà de faire le tour de vos besoins en sécurité. Après, bien entendu, vous allez pouvoir rajouter des petits modules, des petits accessoires, des petits détecteurs complémentaires en fonction de la taille de votre habitation. Commençons par la sirène. La sirène qui va se trouver ici, qui va être un peu l'élément qui vous permettra d'alerter tout le monde, hein, d'alerter et de faire peur en cas d'intrusion. En plus de sa fonctionnalité d'alerte, cette sirène va jouer un rôle central en cas de coupure de courant ou d'internet. Elle prend le relais pour assurer une continuité de service et ainsi communiquer avec les autres objets. La puissance de cette sirène est de 105 décibels et au niveau de l'alimentation, on est sur 4 piles avec une autonomie de 2 ans. La caméra maintenant qui est aussi un élément assez centrale de ce pack, même si bien entendu hein, vous pouvez avoir une pièce sans la caméra et euh, laisser des détecteurs pour pouvoir signaler une intrusion. Cette caméra est design, elle se cale un petit peu partout, cette caméra vous permet d'avoir un accès au flux vidéo, il faut la connecter au réseau Wi-Fi et après elle communique par radio avec les autres capteurs de votre système c'est le seul élément qui a besoin d'être branché sur secteur afin de satisfaire les besoins énergétiques d'une retranscription de flux vidéo c'est une caméra qui filme en full hd 1080p avec bien entendu une vision nocturne et un angle de vue un champ de vision de 140 degrés on va le voir aussi après elle intègre plusieurs technologies notamment une technologie qui va vous permettre de cacher l'objectif afin de protéger votre vie privée et de couper aussi le micro. Ensuite, on va avoir le détecteur de mouvement, hop, juste ici, toujours avec ce même design, ce même style. Ce détecteur de mouvement, on va le voir, vous allez pouvoir directement l'installer hein, via un adhésif, donc pas besoin de percer de trous non plus. Mais bien entendu, si vous voulez le faire, c'est possible. Il y a les fixations murales. Le détecteur d'ouverture que... Vous allez pouvoir commander, bien entendu, en plusieurs exemplaires si vous voulez surveiller plusieurs ouvertures, plusieurs fenêtres, plusieurs portes de votre domicile. Il va s'installer aussi de façon assez simple et va détecter lorsque une porte ou une fenêtre est ouverte. Et le dernier élément va être le keypad, le petit clavier. Ce petit clavier, que on va voir aussi marche avec un adhésif, on va voir dans l'installation juste après, va vous permettre en un clic sur le bouton ON, d'activer l'alarme et de désactiver en saisissant un code confidentiel que vous connaissez. Vous pouvez activer l'alarme depuis votre application et la désactiver avec le clavier lorsque vous rentrez chez vous. Par exemple, si vous rentrez chez vous et que vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, au moins, bah, ça ne va pas sonner parce que vous allez pouvoir gérer ça. Voilà, on a fait le tour des éléments de ce pack essentiel. Bien entendu, vous allez avoir aussi des petits signalétiques que vous allez pouvoir coller chez vous pour dire que vous êtes surveillé 24-24 et pour pouvoir dissuader hein, d'un cambriolage les voleurs parce qu'ils savent que s'ils si rentrent, ils vont avoir affaire à Kiara. Maintenant qu'on a fait le tour de ces éléments, on va voir ensemble l'installation. Parlons maintenant de l'installation hyper rapide du système de sécurité Chiara. Tout d'abord il suffit de télécharger l'application Chiara, créer un compte, se connecter et après tout est guidé étape par étape. L'application va vous demander d'installer en premier lieu la caméra. Alors comment installer la caméra Il suffit simplement de la brancher. De la brancher à l'alimentation, de la poser où vous voulez. Si vous avez vraiment envie de la fixer sur le mur, vous pouvez aussi. Mais moi, je l'ai simplement posé sur un meuble. Après, l'initialisation de la caméra se fait en une ou deux étapes. Il suffit de se connecter sur son téléphone au Wi-Fi. Puis, après, un QR code apparaît sur l'écran du téléphone et il faut le mettre devant la caméra. C'est aussi simple que ça. Une fois la caméra installée, vous allez pouvoir installer tous les autres éléments un par un. Alors, comment ça se passe pour installer tous les éléments a chaque fois ça va être à peu près le même processus vous aurez votre petit élément ici avec une petite languette l'application vous demandera d'enlever la languette, une fois la languette enlevée, l'application va détecter cet élément, vous allez pouvoir l'installer, le poser en fonction des éléments, la sirène c'est assez simple, il suffit de la poser sur un meuble, vous enlevez la languette vous la posez sur un meuble, pour les autres éléments comme les détecteurs d'ouverture, vous avez à l'arrière un petit adhésif, alors il vous suffit d'enlever le scotch de l'adhésif et de le positionner sur votre porte ou sur votre fenêtre vous positionnez le gros et le petit côte à côte, ce qui vous fera l'ouverture. A chaque fois que vous allez positionner un élément, la détection d'ouverture sur une fenêtre, etc. etc. L'application va le tester, va vous demander d'ouvrir la fenêtre, fermer la fenêtre, ouvrir la fenêtre, fermer la fenêtre, pour voir si ce qui est capté est bon. Concernant le petit clavier, rien de plus simple aussi. On enlève la languette qui est derrière et soit on le pose sur un meuble, soit on l'accroche au mur via l'adhésif qui est à l'arrière. Bref, vous avez compris le principe Détecteur de mouvement, pareil, on enlève les deux petites languettes d'adhésif derrière, on le cale au mieux sur un angle de mur ou un angle de porte, peu importe, pour pouvoir balayer le plus possible la pièce. Ensuite, l'application nous demande de tester, de passer devant et de ne pas passer devant, voir si ça détecte bien le mouvement. Et on finalise comme ça, ce petit processus qui dure peut-être une petite minute, deux petites minutes par appareil, tout au long de l'installation, jusqu'à ce que tout notre système soit installé. Ensuite, une fois que tout est installé, vous allez pouvoir retourner sur l'application et directement avec un bouton, ici, activer l'alarme. On entend que l'alarme là est en train de s'activer et le tour est joué. Voilà les amis pour ce petit test, cette petite présentation de la solution Chiara qui vient un petit peu bouleverser ce qu'on a sur le secteur de la télésurveillance, notamment avec des prix bas et une installation en quelques minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce dispositif, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.